Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo de tuto sur Xbox de manière générale. Là on est plus spécifiquement sur Xbox Series. Donc le, le but en fait est de, comme vous pouvez le voir, c'est que je suis bridé en fait en téléchargement. Donc là je tourne à peu près à 25 Mbps. On, on peut monter jusqu'à 40 Mb quand on est bridé. Et là je suis en fait sur une connexion d'un gigabit. Donc on va voir ensemble comment libérer en fait votre connexion quand vous voyez que votre téléchargement n'est pas rapide. En fait, c'est une protection de la console pour euh, éviter que vous ayez des problèmes quand vous jouez en ligne. Et en fait, ça signifie qu'un de vos jeux qui utilise des fonctions en ligne est actuellement lancé. Voilà, vous voyez, je plafonne à 40 Mbps à peu près. Donc le but, ça va être d'augmenter cette bande passante, puisqu'aujourd'hui, je suis en capacité d'atteindre théoriquement les environs de 1000 Mbps, donc 1 Gbps. Donc pour ça, vous appuyez sur le bouton Xbox de votre manette. Donc là, vous avez le menu de votre console qui apparaît. Vous prenez le dernier jeu que vous avez lancé. Donc là, en l'occurrence, pour moi, c'est Forza Horizon 4. Vous appuyez sur le bouton Menu, qui correspond au petit bouton avec les trois traits dessus. Et là, vous voyez que ça me propose de quitter le jeu. Vous appuyez sur A pour le quitter. Vous revenez dans votre fil d'attente. Et voilà, vous voyez le débit qui augmente. Donc, c'est un, un mécanisme qui est intégré à la console. Dès que vous avez une fonctionnalité en ligne qui est utilisée dans un jeu les téléchargements qui sont en fond sont bridés pour éviter justement d'avoir des désagréments pendant le, vos sessions de jeu en ligne, que ce soit euh, sur un FPS multi, sur un jeu de voiture ou autre. Voilà, le, la console protège votre bande passante. Voilà, mais il y a un effet pervers, c'est qu'effectivement, ça plafonne votre téléchargement tant que le jeu est lancé. Et ça, bah effectivement, on le constate dès qu'on va dans sa file d'attente. J'espère que voilà, cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura servi. Et on se retrouve à très bientôt sur xboxlive.fr. Allez, ciao, portez-vous bien!